aujourd'hui, première vidéo que je fais ben, pour vous. Alors, chaque fois, ce sera des mini-défis que je vais vous donner. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi un défi sur le maître. Alors, les maîtres, on en a plein en classe. Hélas, ben, chez vous, à la maison, vous n'avez pas les mêmes. C'est pas grave, vous en avez aussi. Il suffit de demander à papa ou maman. Alors, regardez deux choix. Soit vous avez peut-être le maître pliant qui est exactement comme ça. Ou bien, vous avez aussi le maître en rouleur qui est... Comme ça. Bref, deux choix. Ici ou là. Il vous suffit de demander à papa et maman. Alors, les défis que je vais vous demander sur le mètre. Vous allez tous devoir en premier me trouver un objet qui est plus petit qu'un mètre. Nous revoilà. Est-ce que vous avez trouvé l'objet plus petit qu'un mètre Si vous l'avez trouvé, super moi aussi, j'ai joué. Et regardez ce que j'ai eu. J'ai trouvé ceci, ceci ou ceci. Attention, maintenant ce que je veux. Ça va être un tout petit peu plus compliqué. trouver des objets plus grands qu'un mètre. Est-ce que vous êtes prêts Allez-y. Voici les objets que moi j'ai trouvés. Regardez, il y a ceci, ceci. Ou ceci. Troisième défi. Attention, troisième défi, ça va être le plus compliqué. J'ai cherché pendant longtemps aussi chez moi. Vous devez trouver un objet qui fait exactement un mètre. Pas plus petit, pas plus grand. À vous de chercher, vous pouvez toujours demander à papa et maman de vous aider. Parce que ça, normalement, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Regardez ce que moi j'ai trouvé. Un grand merci à tous. J'espère que ben, tout se passe bien chez vous, à la maison, pour vous, et vos parents aussi, et toute la famille. Je vous dis à demain.